Si la France reste en Nouvelle-Calédonie, c'est un moyen de dissuasion pour éviter que la Nouvelle-Calédonie, finalement, ne tombe dans les mains de la Chine et donc qu'on se voit, je sais pas moi, euh, piller nos ressources euh, aquatiques, que ce soit notre temps, notre hasard ou autres ressources euh, de la mer.